C'est la période où vous pouvez, pendant sept jours, nettoyer du karma gratuitement. C'est ça la grâce. C'est ça le royaume de Dieu. Il ne connaît pas le monde de la justice, Dieu. Il ne connaît pas. Il a ses sbires qui s'occupent de ça. Être innocent, c'est plus avoir de karma, parce que ça, on peut attendre très longtemps. Être innocent, c'est être dans cet endroit de confiance absolue, que même imparfait, le royaume de Dieu nous est ouvert on n'y croit pas. Il faut que dans notre état intérieur, il y ait une partie de nous qui dort à la belle étoile. Traduction, bah qui est reliée. Qui est reliée. Qui est en connexion avec ce qui nous dépasse. Et ça vaut à tous les degrés de ce qui nous dépasse. Jusqu'au plus haut. Jusqu'au très haut. Mais ça vaut par rapport à tout ce qui nous dépasse. C'est pourquoi la fête de Sukkot se termine par Simchat Torah, la joie de la loi. Accepter ce, l'autorité qui est au-dessus de nous.